Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je vous emmène bosser dans le café. Et contrairement aux apparences, on n'est pas dans une plantation de café, on est bien chez un torréfacteur, chez Café Lonné, qui investit ici 3 millions d'euros et qui recrute. Bonjour Géry, je Bonjour. t'apporte ton café, ouais. je pense que tu en auras besoin. <rire> Merci beaucoup et je vous présente Siam, avec qui on va bosser aujourd'hui. Allez, tu me suis C'est parti. C'est bon. Donc on fait pas que des prunes noages hein. Ah non, pas du tout. Ici, on torrifie jusqu'à 50 tonnes de, de café vert par mois. Hein. 50 tonnes Et vous êtes oui. combien Une centaine. Ça sent trop bon le café ici. Oui. Vous êtes torréfacteur Oui, c'est ça. On reçoit nos cafés vers des quatre coins du monde okay. et on les torrifie chez nous, sur place, dans nos locaux, euh, de façon artisanale. Et on respecte beaucoup vraiment le, la torréfaction, lente et progressive. Depuis oh. 1814, j'ai vu Depuis ça. Depuis 1814, c'est ça. Génial. <rire> oui. OK. Et alors ça. ici, on va faire quoi aujourd'hui ben Aujourd'hui, on va produire de l'italien bio, l'auné, 250 grains. Bon, tu peux vraiment lancer la machine, s'il te plaît c'est oui, C'est là, en automatique. C'est parti. Et alors ici, vous recrutez des opérateurs de production, Oui, c'est ça, ça. Et Avec... ça consiste en quoi, le job Ça consiste à, à vraiment à respecter vraiment un planning bien défini de production. Ok. Voilà, de, de tourner sur une machine, d'être capable de, de la faire fonctionner, euh, de, de vraiment changer les bobines, d'envoyer le café demandé. Contrôle qualité Contrôle aussi, c'est Contrôle qualité, ça. bien sûr, le poids, la traçabilité, s'assurer okay. que les étiquettes correspondent aux produits. Allez. Alors maintenant, on va mettre un carton. Ici voilà. Et alors ça pas. va être quoi mes horaires de travail Alors, on commence à 8h du matin. D'accord. Et on finit à 16h. On est sur 7h okay. par jour. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Là, c'est pas comme ça. Ah bon On a en fait n'importe quoi. <rire> alors, on sort. Déjà, voilà, on s'assure le carton, il est bien fermé. D'accord. On met. L'étiquette qui correspond vraiment au produit, ah, okay. voilà, sur le côté. Là. Tout est tracé quoi. Tout est tracé, c'est ça. Okay. Là, Il y a une conformité de soudure respectée. Voilà. On s'assure qu'il y a une valve qui est okay. bien placée. Et on peut peser, c'est voilà. ça il fait 248, voilà. on, est okay. bon. on est bon On est bon, très bon. bien. Et, après Et là, on a une ah, Voilà, On a ouais, 20 okay. par carton. Voilà. On s'assure est bon. toujours, est-ce qu'on a la valve 250. Le poids, c'est très bien. Toi qu'est-ce qui te plaît dans ce job Eh ben moi ce qui me plaît le plus c'est le contact humain, c'est les challenges de tous les jours. J'aime bien la diversité des tâches aussi, les conditions de travail. J'aime beaucoup vraiment l'esprit le, de, de l'entreprise et, euh, et l'ouverture d'esprit du dirigeant, monsieur José Matteo, qui permet à toute capacité d'évoluer au sein de l'entreprise. D'accord. Et l'ambiance ici, vous faites des courses de sac, des choses comme ça Non, pas du tout. <rire> <rire> Et alors toi, c'est ton job de départ, c'est ça Oui, c'est ça. J'ai commencé. commencé sur ce poste-là, okay. exactement. Il y a combien de temps Ça fait un an et demi. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, j'ai voulu au poste de responsable de production. Ah, tu es responsable de l'équipe Oui, de, de toute l'équipe, une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Voilà, okay. de la torréfaction à la préparation, à tous les postes de production. Bon, mais si je ne suis pas torréfacteur, je peux quand même bosser ici Oui, bien sûr, on cherche actuellement surtout des opérateurs polyvalents. Okay. et voilà. c'est un métier plutôt accessible alors, si oui. je ne connais rien Oui, bien sûr. C'est euh, très simple, il faut juste avoir de la rigueur, tout ça prend dans la vie. En combien de temps tu vas me former Ça dépend. <rire> si je suis bon, allez, si je suis ah, bon. Ah, si t'es bon, hein. moi je prends le large, il ouais. vaut mieux prendre trois mois, tranquillement. En trois mois, je suis être... opérationnel oui, normalement, okay. oui. Bon, là, je ne suis pas très rapide. Ça va venir avec le temps <rire> Café, bien sûr, et surtout café l'aunis. C'est histoire de goût. Rugby, on est sur une terre de rugby. On s'est dit, bien sûr, on vous attend. Mmh. Délicieux ton café italien bio, Siam. Merci beaucoup pour l'accueil aujourd'hui. On était ravis de t'accueillir parmi nous en le chez Café l'aunis. Merci. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, postulez. l'équipe recrute, l'agroalimentaire recrute aussi. N'hésitez pas et quant à moi, je vous donne rendez-vous un prochain épisode, une prochaine étape de notre Tour de France de l'agro et likez la vidéo